Jamais je ne vais réussir à apprendre cette leçon d'histoire. Et comment t'y prends-tu Eh bien je la lis, et puis la lis encore et encore, et j'essaie de me la réciter dans ma tête. As-tu déjà essayé d'utiliser le dictaphone de ton téléphone, de t'enregistrer et de te passer la leçon en allant t'allonger sur le lit au calme Bon, j'ai bien essayé d'écouter tranquillement mon enregistrement, mais je n'ai rien retenu. Je vais plutôt chatter avec mes copines et retourner lire mon cours à mon ordinateur. Que fais-tu devant mon ordinateur Je te montre une autre façon de mémoriser. Je vais faire une carte mentale. Et qu'est-ce que c'est exactement, une carte mentale Attends, je vais t'installer un petit logiciel et je vais aussi te montrer un petit site en ligne, gratuit et sans inscription. Je vois, mais à quoi ça sert au juste La carte mentale que tu vas construire, en variant à la fois les formes et les couleurs, te permettra de mémoriser ta leçon. Essaie un peu. D'accord, mais je ne pense pas que ça fonctionne avec moi. Je ne comprends rien du tout à ce logiciel. Peut-être que je pourrais voir comment ça fonctionne au collège j'ai entendu parler d'un atelier mémorisation avec les outils numériques. Salut Samia, tu as réussi à apprendre ton cours d'histoire toi Oui, parfaitement. Ma mère m'a donné un truc. On a fabriqué ensemble des exercices interactifs. C'est nous-mêmes qui imaginions les questions. C'était chouette, ça m'a permis de tout mémoriser. Ah oui, ça, ça me plairait. Mais moi mon père ne sait pas faire ça qu'à aller au devoir fait. Les profs montrent quelques sites qui permettent cela. Moi, j'utilise Quizlet, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi une application qui s'appelle Anki, je crois. Je ne la connais pas bien, mais je vais aller dans l'atelier pour que le prof me la montre. Après, je pourrai réviser mon vocabulaire sur mon smartphone. Ça n'a pas l'air génial Si, ça a l'air super, je vais faire comme toi. On se retrouve demain à 13h. Mais là, j'ai rendez-vous au restaurant avec mes parents. Bonjour, que souhaitez-vous commander Tiens, je me demande bien comment vous faites-vous pour mémoriser les commandes. Alors moi, j'utilise un procédé qu'un client m'a expliqué. Ça s'appelle le « sketch note ». Je fais des dessins sur une feuille et je les relis avec des flèches. C'est très joli au final. Ah oui, je vois, comme une carte mentale, mais avec des dessins à la place des formes géométriques. Ça a l'air chouette. Hein je vais en parler à mon prof de l'atelier Mémorisation. Il doit bien connaître un logiciel ou une application qui fait ça. Merci Bonjour Jessica. Alors, as-tu déjà entendu parler d'outils numériques pour t'aider à mémoriser Absolument. D'abord, j'ai testé les cartes mentales sans trop réussir à m'en servir. Mais j'ai entendu parler d'exerciceurs en ligne et ça me plairait bien d'essayer. Aussi, on m'a parlé de sketchnote. Et ça, je pense que ça pourrait m'aider. Vous savez faire tout ça, vous, madame Eh bien, écoute, Jessica, ça tombe vraiment très bien parce qu'on va voir tous ces outils ensemble. Ah, je vois les autres qui arrivent. Bienvenue dans l'atelier mémorisé avec les outils numériques.